La minute des chroniques de Laurent Gouton Aujourd'hui, on parle du complexe de la sorcière de Isabelle Sorrent. Une mauvaise réputation valait naguère le bûcher, aujourd'hui les flammes Twitter. Chaque époque a ses sorcières et on pourrait dire que depuis, disons, MeToo, un grand sabbat se prépare. Y serez-vous mes soeurs sorcières Comment Vous n'appréciez pas qu'on vous traite de sorcières Du balai les clichés Savez-vous que les cinquante mille femmes exécutées à l'époque pour sorcellerie n'avaient ni nécrochu ni, ni un grand âge Leur crime était surtout d'avoir le courage de revendiquer une certaine liberté d'être. Et messieurs, pour une fois vous étiez en minorité, mais des hommes étaient aussi brûlés sur le bûcher. Déjà en 1868 la sorcière est devenue une icône du féminisme. Mais vous avez remarqué comme elle tisse sa toile depuis quelques années via manifeste, films, séries, livres dans le complexe de la sorcière, Isabelle Sorante trace habilement histoire collective et intime. Elle suggère que toute femme est marquée par l'histoire des sorcières et parle de sa propre expérience de la chasse, celle d'une enfant traquée du bouc émissaire de la classe. La parole, l'écriture et l'amitié ont été un viatique pour Isabelle Sorante qui pourrait à son tour réveiller d'autres âmes dormantes avec ces mots. Car qui n'a jamais été harcelé ou harceleur, ne serait-ce qu'envers soi-même Isabelle Sorrente suggère que les femmes en particulier ont intégré un acquisiteur intérieur qui les freine, les censure. Cela vous parle t il autant qu'à moi Il y a aussi cette notion de sororité, fraternité souterraine reliant les femmes, espace où renouer avec notre propre puissance, où se défaire des menottes du doute, des baillons de honte, espace où écouter ses propres désirs au lieu de vouloir correspondre aux désirs de la société. Alors, prête pour le sabbat